Désolé de vous interrompre, puisqu'il est 10 heures et quart. Il est temps maintenant des déclarations de députés. Rappel à l'ordre du côté du gouvernement, député de B. James. Je prends la parole au sujet des petites entreprises, des camionneurs en Ontario. Les opérateurs sont des entreprises familiales. C'est une entreprise qui est passée d'une génération à l'autre. Mais le cadre réglementaire des assurances est en train de nuire à ces entreprises. Les règlements euh, établissent un, un jalon de trois, à, trois ans et, où les opérateurs ont à payer une prix qui est cinq fois plus élevé s'ils veulent embaucher de, des jeunes camionneurs ou toute personne qui veut se lancer en affaires. La, une situation extrême telle que Peter Larocque de Timiskaming cochrane qui ne peut pas embaucher son propre fils de 30 ans, même s'il a complété la formation, et a 200 heures de, de formation en, en classe et sur la route, et a été un camionneur pendant deux ans. Gaétan Dorval, Don Bédard, ce sont les héros qui ont permis à ce que nos étagères soient bien approvisionnées durant la COVID-19. Je demande au ministre, ministère des, au ministre des Finances qu'il puisse appuyer ces camionneurs et de mettre fin à ces pratiques en assurance. Déclaration de député. Député de. dans vallée Est. Merci, Madame la Présidente. Comme nous le savons. L'isolation sociale est un plus grand problème alors que la COVID continue de se répandre. Et ici en Ontario, je voudrais saisir cette occasion pour remercier un de mes commettants dans le Valley-Est qui a euh, pris le relais et tente de changer les comportements associés avec l'isolation, euh, l'isolement social. Ishtar Rachid, c'est un Canadien qui vit dans ma circonscription. Il, il habite à Flemington Park et il marche beaucoup. Et il met 1000, 14 000, 15 000 pas tous les jours. C'est quelque chose qu'il a appris de son père. Et Durant la pandémie, il a remarqué que les gens deviennent de plus en plus isolés. Il a décidé de commencer à parler aux gens, à mettre des affiches et rencontrer les gens et de leur laisser savoir qu'ils peuvent commencer à marcher. Il a reçu une subvention de, de la Fondation Balsam et de plus en plus de gens ont, se, ont commencé à se joindre lors de cette initiative. Avec cette initiative, Madame la Présidente, ils ont euh, fait 23 millions de pas partout à, à, à Toronto. C'est ce type d'initiative qu'on doit reconnaître en tant que parlementaire dans cette Chambre, alors que les euros prennent le relais et motivent les gens dans leur communauté de sortir de chez eux et de pratiquer des, des activités et d'assurer qu'ils sont sûrs et en, en santé, mais d'avoir l'exercice qu'ils ont besoin aussi. Député de Mrs. -Centre, merci, Madame la Présidente. C'est un privilège pour moi de prendre la parole et de parler d'un jour symbolique de la reconnaissance des francophones dans notre province. Le 25 septembre, c'est la Journée des Franco-Ontariens ontariennes. Ça célèbre le patrimoine et l'héritage des Franco-Ontariens en 1975, qui a été créé, le, le drapeau qui a été créé par Gaétan Gervais et Gaétan Dupuis. Je suis également fière de dire que grâce à mon projet de loi 182 adopté en troisième lecture lundi, ce drapeau attend la sanction royale pour être alors un emblème officiel de la province de l'Ontario. Cet accomplissement personnel est celui que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. À l'occasion de la fête franco-ontarienne, nous reconnaissons en tant qu'Ontariens une communauté fondatrice, une communauté qui est présente dans ce pays depuis plus de 400 ans, à compter de 1613 avec l'arrivée de l'explorateur français Samuel de Champlain. À cette occasion, nous reconnaissons les nombreuses contributions culturelles, sociales, économiques et politiques des francophones à notre province. Nous nous engageons en tant que législateurs à continuer de travailler pour que les francophones bénéficient de la protection de leurs droits linguistiques. J'ai hâte de voir ce drapeau franco-ontarien va se joindre aux autres dans cette chambre pour rappeler à tous les législateurs et tous les gens qui viennent nous rendre visite de ce patrimoine historique des francophones. député de windsor tecumseh merci. Je voudrais partager notre histoire vivante. Les peuples autochtones étaient ici bien longtemps avant nous. Certains acceptent qu'on doit consulter avec les peuples autochtones lorsqu'il y a des projets qui sont sur leur terre ancestrale. Tels que le pont Gordie Howe entre Windsor et, de, et Detroit. Des, des artistes des Premières Nations participent à cet événement. Ils créent de grands panneaux qui seront érigés du côté canadien du pont. Et éventuellement, ils seront de 800 pieds dans les airs. Imaginez-vous. Les panels ont, ont quatre euh, ours de différentes couleurs et il y aura aussi euh, des têtes de, euh, de flèches et des aigles. Teresa Altamin a créé ce panneau Daisy Wright de 17 ans, a créé une histoire de création de Turtle Island. Et M. Peters a aussi a créé un autre panel, un panneau, et seront réutilisés peut-être à la fin de la construction. C'est extraordinaire comme initiative et c'est une très bonne façon de, de reconnaître notre culture et histoire partagée. Prochaine déclaration de député. Député de Mississauga-Malton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en tant que Canadien, nous adorons les sports et nous sommes très contents lorsque les, les athlètes gagnent une médaille. Je crois qu'on ne peut pas mettre un prix sur une médaille parce qu'il y a tout le prestige qui vient avec cette médaille. et C'est sans prix. Le sport permet de créer des connexions avec tous les gens lorsqu'on gagne une médaille. Ça permet de réunir tous les Canadiens derrière cette célébration. C'est important aussi pour faire en sorte que l'Ontario soit le meilleur endroit pour former les athlètes. Ils C'est pour cette raison que nous offrons 6,6 millions de dollars en financement direct à 141 000 athlètes pour qu'ils puissent continuer leur rêve d'être excellents dans leur sport. Je voudrais remercier la ministre des Sports, de la Culture et du Tourisme, Mme McLeod, pour avoir appuyé nos champions. Ça a profité à 83 des Olympiens et des athlètes de l'Ontario qui ont participé dans les Jeux de 2018. Je voudrais aussi féliciter les quatre récipiendaires de Mississauga-Malton, Ronan Wright, Yanni Sahan, Sudakwa et Carl Duke Simpson. Je suis très fier de vous. Félicitations pour avoir gagné vos médailles à cause de la COVID-19. C'est très difficile, mais je vous souhaite tous beaucoup de succès et j'espère que vous allez gagner les médailles que vous voulez avoir. Nous avons à voir de voir vos succès, parce que vos succès, c'est notre victoire. Député de Ma Manitou de Manitou de Manitoulin, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce que vous croyez en des miracles? Moi, je crois en les miracles, et les miracles ont des noms tels que Luke Boy qui a survécu à ses traitements de cancer, tel que Elijah. Moi, je l'appelle Little Bean. Il est de Elliott Lake. C'est un héros. Et hier soir, Drew est venu dans mon condo et il y a deux ans, il était là avec sa mère. Et il a chanté ses ABC. Mais sa mère, Malicia Holloway, et Daryl Spooler étant aussi là. Sa grand-mère, qui est Oma, qui habituellement vient, est, est, malheureusement est à l'hôpital de Sudbury et elle reçoit des traitements. J'espère que vous vous portez très bien. Oma, mais Opa m'a surpris avec une visite hier soir. Ils étaient là pour leur visite à ses kids. Et depuis qu'il est né, il avait eu des problèmes avec son esophage et des problèmes avec les reins. Il a plusieurs problèmes, mais la raison pour laquelle je le soulève, et lorsque vous vous rappelez des, vous vous rappelez lorsque je vous ai parlé des miracles, ces miracles ont lieu et ils ont lieu ici, juste à côté à ce Kids. Il y a de très bonnes choses qui se produisent là-bas et tous les jours, tout au long de l'année, que j'ai été élu, élu, en tant que député d'Algoma manitoulin j'ai vu de mes propres yeux ces miracles. Je voudrais remercier les médecins, les infirmières et tous les professionnels de la santé pour votre amour et votre attention à toutes les très bonnes personnes dans cette province. Merci, merci, merci. Mille merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Scarborough Centre. Merci, M. le Président. Et c'est un, un… rendre hommage aux députés… Euh, aux personnes de Scarborough Centre. Et… Ils s'unissent. Je voudrais féliciter certains des héros. Je danse, je danse le studio de danse. Ils ont euh, eu un événement à l'extérieur pour que les enfants puissent se voir et danser. Danked Kids, Robin, euh, euh, fait un très bon travail. Ils ont eu des augmentations. Les entraîneurs, les danseurs, Energy Shack, ils ont du succès et vous appuyez vos clients, clientes. J'en suis entre une. Euh, même alors que vous avez des difficultés, vous vous engagez envers la communauté. Je voudrais remercier toutes les personnes extraordinaires, les personnes de Scarborough Centre. Je vous ai vu lors de ma tournée de la crème glacée et vous me permettez d'espérer. Alors qu'on est face à des moments inédits et difficiles, cela aussi passera. Et je sais avec mon cœur que les gens de Scarborough et Scarborough Centre vont être plus forts qu'auparavant. Qu Merci. Déclaration de député. Député de Toronto-Saint-Paul, bonjour. Durant la COVID-19, on est endeuillé à la suite des personnes qui ont perdu leur revenu, leur maison, des personnes âgées, ont vu euh, qu'ils ont eu de la diffi difficulté à, à acheter leur épicerie et avec les apprentissages de Yom Kippour, euh, la journée la plus simple, nous continuons de s'engager l'un vers l'autre. Merci Joanne de votre table communautaire pour euh, la nourriture. Merci Julia et Megan d'avoir participé à ce projet. Notre message a été très simple. Prenez ce que vous pouvez et donnez ce que vous pouvez. Merci à tous les bénévoles qui nous ont permis de croître et merci à mon personnel et toute mon association de circonscription. Nous avons sept banques alimentaires qui desservent notre communauté quatre programmes de papas roulantes et, et sept jardins communautaires, mais ça ne suffit jamais. Beaucoup de ces organisations ont dû fermer leurs portes à cause de la COVID et d'autres sont encore fermées. Et pour certains, ça veut dire l'isolement social et le manque à l'accès à tous les besoins qui sont nécessaires pour nous rendre humains. Sharon, mère célibataire, m'a dit durant la pandémie, Jill, que vous n'avez jamais à entendre les cris de votre enfant affamé. Ces mots continuent de me hanter. Saint-Paul, je vous vois et je, je vais continuer d'être solidaire avec vous. Merci. Thank you very much, Merci beaucoup, déclaration de député. Député de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour sensibiliser les gens auprès du tourisme euh, en cette journée, le 27 septembre. C'est la journée du tourisme. C'est une journée de tourisme et du développement mondial pour faire la promotion sur le tourisme dans différentes régions telles que la mienne de Niagara-Ouest. 2020 n'a pas été la meilleure année pour le tourisme. Le tourisme a toujours été un moteur économique ici, en Ontario, d'appuyer plus de 400 000 emplois et générer plus de 36 milliards de dollars d'activités économiques qu'on contribue à la croissance économique et à l'identité culturelle en Ontario, mais ce secteur a été le plus durement touché, a, plus, a été touché en premier. Notre plus grande priorité a été la santé et le bien-être des Ontariens, mais cette journée nous permet de remercier tous les secteurs et tous les travailleurs pour tout ce qu'ils font et de reconnaître tout ce qu'ils ont dû subir durant cette année difficile. Donc, en cette journée, nous reconnaissons l'importance du rôle du secteur du tourisme dans les communautés dans le Nord et dans les différentes régions de l'Ontario. Ces secteurs et ces régions, qui dépendent beaucoup sur les visiteurs des autres pays, ont grandement souffert et je sais que le ministre a travaillé avec eux pour parler des effets de la COVID-19 sur l'industrie. Je voudrais demander à tous les députés de célébrer ce jour le 27 septembre. Merci. You, député de Willowdale, merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour reconnaître l'importance des petites entreprises et des organismes à but non lucratif et les organisateurs communautaires qui ont euh, pris le relais et qui ont fait les équipements de protection pour ceux dans le besoin, à toutes les communautés. Euh, j'ai vu des milliers d'ontariens d'Ontariennes, d'offrir des de la nourriture et de euh faire des petites tâches pour leurs voisins. Dans ma circonscription, il y a des centaines de bénévoles qui ont donné leur temps et leur argent pour servir la communauté avec les réseaux de réponse à la COVID-19 Value Day Program et d'autres groupes en font partie. Des petites entreprises telles que Love Life ont donné des équipements de protection tels au Centre Ellen Keller et le Centre de, de bienvenue Will, uh, de Willowdale. Je suis allé à une petite entreprise familiale, c'est les Dry Cleaners, pour aller prendre des masques qui vont être donnés à Eva Satellite qui offre des refuges à Willowdale et des maisons de transition pour les jeunes personnes et les femmes. Lorsque je suis allé au magasin, ils étaient en train de coudre les masques et de servir leurs clients. Alors, quand je lui aurais demandé, leur raison était simple ils veulent appuyer la communauté parce que notre communauté a toujours, nous a toujours appuyés. Monsieur le président, je voudrais remercier. Anne et Mme Chang, ils représentent l'esprit ontarien et notre compassion, notre résilience et notre volonté de venir en aide aux autres. Merci. Merci beaucoup. C'est la conclusion des déclarations de, de députés ce matin. Le député, la députée de Mississauga Centre a un rappel au règlement même si on n'a pas besoin de consentement unanime de porter notre épinglette franco-ontarienne et je vous demande de porter, ça deviendra le drapeau franco-ontarien, un emblème officiel de l'Ontario. La députée demande le consentement unanime pour porter une épinglette.